Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le fait que notre super outil Kipa serait maintenant devenu payant. Est-ce que c'est une rumeur eh, ou est-ce que c'est vrai? On va aller voir ça dans quelques instants. Mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines nouveautés. Alors, on y va! Alors, est-ce que Kipa est bel et bien devenu payant? Roulement de tambour, s'il vous plaît! Eh bien, malheureusement, oui. La semaine passée, c'était le buzz sur les réseaux sociaux. Puis au début, je pensais pas que c'était vrai. Parce que quand j'ai vu ça, je suis tout de suite allée sur un des listings sur Amazon. Puis j'ai vu que mon graphique là, était encore là, puis en dessous de la photo, là, comme d'habitude. Puis j'ai pas vraiment là, porté attention aux détails. J'ai pris un listing complètement au hasard. Puis si on regarde le graphique Kipa, on, on voit qu'il y est toujours. Par contre, si vous regardez ici, je peux plus cliquer euh, pour faire apparaître le sales rank. Et juste à côté, on voit qu'il y a un petit cadenas. Si je clique dessus, ça va me renvoyer sur la page de Kipa pour que je puisse souscrire à l'abonnement. Puis si on regarde, l'abonnement est de 15 euros par mois, soit environ 22-23 dollars canadiens, tout dépendant du taux de change. Bon, maintenant, on panique pas, je vous ai trouvé deux super alternatives qui sont presque identiques à Kipa. Alternative numéro 1, on a l'outil qui s'appelle The Chart. À première vue, ça semble pareil, ça fonctionne pareil, mais vous n'avez pas certaines informations comme Kipa. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sous un listing. Maintenant, sous le même listing, on va aller voir le graphique The Chart. Bon, vous avez le prix, euh, sous votre petite ligne mauve, vous avez le Sales Rank. Sur la, la ligne verte, vous pouvez voir soit par 30 jours, par 90 jours ou par 365 jours qui, selon moi, est amplement suffisant. On n'a pas aussi les statistiques qu'on avait avec Kipa, comme par exemple ici, les statistiques. Moi, personnellement, je ne l'utilisais pas. On n'a pas aussi l'option de cliquer sur le Buy Box. Il n'y a pas de Buy Box, comme par exemple ici. Mais le Buy Box, quand on est quand on fait du private label, c'est moins important. C'est plus pour ceux qui font de l'arbitrage. Mais en gros, on a les informations les plus importantes gratuitement, puis c'est ça qui compte. Ensuite, comme deuxième alternative, on a le Chrome extension Delium 10. Encore une fois, c'est très similaire à Kipa. On va aller voir ce que ça donne sur un listing. Alors ici, vous avez votre graphique. La ligne en mauve, c'est le sales range. Et la ligne en bleu, c'est le prix à travers le temps. Maintenant, vous pouvez voir les données euh, si vous voulez voir les dernières 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours ou all time, ça c'est exactement comme qui est pas. Maintenant, vous avez quelques outils en plus. Vous avez un calculateur de profi profitabilité. Euh, vous rentrez simplement les données ici, puis ça va vous donner votre marge de profit euh, ainsi que votre ROI. Maintenant, ici, vous avez un lien direct vers euh, Cerebro. C'est un outil de delium pour vos mots-clés. Comme ça ici, ça vous donne le lien vers là. Maintenant X-Ray, ça c'est comme Jungle Scout Chrome Extension. Ça vous donne les données des compétiteurs, mais puisque je suis en ce moment sur un listing précis, ça va juste me donner les données de ce listing-là. Inventory Level, ça c'est un tableau que Helium 10 estime le nombre de stocks que ce vendeur-là a. Par contre ici, puisque le vendeur a bloqué son inventaire, on peut seulement voir qu'il y a deux unités de libre. Puis ici, on voit que c'est marqué Seller has set max quantité. Donc, l'inventaire est bloqué, on ne peut pas le voir. Ensuite, le revenu calculateur, ça c'est un autre tableau pour savoir, en fait, combien que vont être les frais Amazon si vous êtes un FBM, Fulfilled by Merchant, ou FBA, Fulfilled by Amazon. Nous, on s'occupe de cette colonne-ci. On vous rentrer vos données, puis ça va vous donner là, les Amazon fees. Ensuite, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, ça c'est les informations euh, du listing en particulier. Vous avez le ASIN, vous avez son ranking, le prix, ensuite euh, d'autres informations assez pertinentes, les dimensions, le poids, ainsi que les dimensions du paquet et le poids du paquet. Concernant Helium 10, je suis déjà en contact avec eux pour vous négocier de beaux petits rabais sur l'abonnement. On va voir ce que ça donne. D'ici là, j'apprends de jour en jour à utiliser cette plateforme et j'ai très hâte de vous en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors ça fait le tour pour les deux alternatives gratuites. Si vous voulez rester avec Kipa puis payer l'abonnement, c'est bien à vous. Sinon, personnellement, là, j'aime beaucoup Helium 10. C'est très user-friendly. Euh, en plus, là, il y a une intégration avec leurs autres outils. Helium 10, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau compétiteur de Jungle Scout et de Barrel Lunch. Si vous avez des questions, des commentaires, faites-le en dessous de la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao!